Bonjour, je m'appelle Elie. Aujourd'hui je vais vous montrer comment est-ce que vous créez un formulaire sur votre site internet en utilisant l'outil cheetah de Widrawl. Donc pour cela on va créer une page sur laquelle on va mettre le formulaire, on va, va l'appeler page formulaire, formulaire. Et on va copier cela. Formule, j'ai oublié le U. Alors il est là, on copie, on le met là. CTRL V et CTRL V. Donc là, je vous avais déjà expliqué que. Ici, utiliser des noms, euh, des mots-clés. Dans la description aussi, utiliser des mots-clés pour mieux référencer votre site Internet. Ok, donc on enregistre. On va dessus. On va sur notre page. Et on va ramener un formulaire. Avant de ramener le formulaire, on va ramener une bannière. Une bannière vierge. Et sur la bannière vierge, on va mettre notre formulaire. Donc pour cela, je clique sur ajouter, panneau, je ramène... Euh, une bannière ou un panneau. Une fois que j'ai ramené la bannière, je peux aller maintenant chercher le formulaire. Euh, il y a différents types de formulaires. Il y a le formulaire que on, on, on connaît directement à l'autorépondeur. Et il y a des formulaires qu'on peut ne pas connecter à l'autorépondeur. Dans ce. De, dans, dans cette présentation, je vais utiliser le formulaire qu'on ne connecte pas à l'autorépondeur. Le formulaire qu'on connecte à l'autorépondeur, c'est celui-là, formulaire de marketing. D'accord euh, je, je vous invite à vous inscrire à notre formation gratuite où on parle de ça un peu plus en détail. Maintenant, le formulaire qu'on ne connecte pas à l'autorépondeur, c'est celui-ci. D'accord On le met là. Du coup, ce formulaire, vous pouvez le, le configurer comme vous, vous le souhaitez. Donc, on va passer à la, à la, à la configuration. D'abord, on va le centrer, je vais le centrer un peu. Alors vous pouvez changer les, les couleurs si vous voulez, hein, si vous le souhaitez. Donc, pour cela, il suffit juste d'aller, de cliquer sur le crayon et le formulaire va s'ouvrir, euh, soit comme ceci ou dans, dans l'onglet, avec le OK comme on, on vous a déjà montré. Et vous allez jouer avec ici, d'accord regardez dans les... Euh, dans dans les, différen les différentes fonctionnalités que vous avez Et, euh, Vous pouvez jouer sur la hauteur du bouton D'accord euh, La largeur Si vous voulez que ce soit un peu plus rétréci Donc euh, voilà Vous avez la possibilité de le faire euh, Autre chose On peut descendre Largeur maximum au niveau des tablettes On peut laisser comme cela euh, Style de champ Donc là on peut, on peut regarder au niveau des polices La couleur Des, des, des textes dans les champs Ok, la hauteur des champs. Donc si je veux augmenter la hauteur des champs, donc là c'est un peu plus grand qu'avant. Euh, les bordures. Okay. Si je veux rajouter des bordures, je peux le faire. D'accord, ça me plaît pas. Je peux l'enlever. Euh, je, peux, je peux jouer sur la couleur du champ. Actuellement c'est blanc. Donc, je peux le changer de couleur. D'accord. Je, je, je peux jouer aussi sur ça. Euh, couleur de l'étiquette au fait l'étiquette c'est des, lab des labels c'est des labels qu'on rajoute en haut en mais cette fois ci on les voit pas parce que on les a enlevés donc ça c'est les étiquettes ok ce qui vient de s'afficher là c'est les étiquettes donc euh, si on veut euh, si on veut jouer sur les étiquettes si on veut changer euh, la couleur euh, la couleur des étiquettes par exemple donc, donc voilà vous pouvez changer d'accord on veut pas d'étiquettes donc on va les enlever les enlever par exemple là, on descend et euh, autre chose qu'on peut faire couleur générale donc oh, couleur, oh, couleur d'arrière plan couleur d'arrière plan en show euh, ça c'est par rapport au, au, au bouton au bouton aussi donc vous avez pas mal de, de, de possibilités hein, pour jouer un hein, pour, hein, pour jouer avec le, le, le formulaire donc, je vais laisser ça comme ça je continue bordure donc par rapport à bordure euh, euh, du, du formulaire hein, entier là. Donc là vous avez vu par rapport au bouton ok on y va on continue da, da, da. on va aller regarder un peu plus donc vous avez plusieurs possibilités vous avez euh, vous, pouvez, euh, vous avez plusieurs possibilités avec ça vous pouvez faire beaucoup beaucoup de choses euh, configurer vraiment à votre à votre façon euh, euh, changer les couleurs si vous le souhaitez Etc, il y a beaucoup de choses Que, euh, que, que vous pouvez faire donc, Pareil, si on veut Parler d'arrondi par exemple euh, Ça c'est au niveau du bouton aussi euh, On va peut-être mettre 10 10, 10, 10 Donc on met euh, on met la forme Qu'on veut, le titre sur le bouton Donc au lieu de En anglais par exemple là, envoyer, envoyer ma demande par exemple hein, euh, euh, Envoyer Envoyer le formulaire. Le formulaire et la police, on peut on peut modifier cela. Et ainsi de suite. D'accord euh, Si vous voulez une formation complète sur le sujet, je vous invite à, à vous inscrire à notre formation gratuite qui est sur le sujet pour vous aider à, vraiment, à utiliser cet outil pour, pour développer votre activité. Autre chose que je peux vous montrer sur les formulaires, c'est les configurations, par exemple, là, euh, une fois que le formulaire est créé, qui est-ce qui, qui, est qui va recevoir le, formu le formulaire Par exemple, là? je vais mettre cette adresse mail. Là. Okay. Vous mettez l'adresse mail sur laquelle euh, vous voulez euh, recevoir euh, le, le, le, le, les messages qui vont être envoyés. Euh, C'est bien de mettre un sujet, c'est-à-dire que chaque fois que vous recevrez le, le formulaire, vous saurez euh, euh, quel formu de quel formulaire il s'agit. Euh, vous pouvez mettre euh, formulaire formulaire formulaire mon site web mon site web par exemple pour donc vous donner le nom titre de votre site web ou la page correspondante pour que vous sachiez de quoi il s'agit euh, redirection après soumission si par exemple vous voulez euh, euh, rediriger les gens vers une autre adresse euh, une autre adresse web après qu'ils aient soumis le, le formulaire vous pouvez mettre l'adresse web ici euh, message de réussite et d'erreur donc par exemple si le message est envoyé avec succès vous pouvez mettre un message pour que les gens sachent que ce qu'ils ont fait a bien marché donc, par exemple on va dire merci pour votre merci merci de nous de nous avoir contacté d'accord par exemple ça de nous avoir contacté c'est avec et euh, euh, par exemple si il y a un champ que la personne doit euh, doit, doit remplir que la personne n'a pas rempli euh, là vous allez dire euh, euh, champ obligatoire par exemple euh, ou plutôt par exemple veillez hein, veiller, veiller remplir remplir tous les champs obligatoires tous les champs obligatoires de manière à ce que bon la personne sache que oui voilà il y a un champ obligatoire qui n'a pas euh, qui, qui n'a pas rempli d'accord qu'elle n'a pas rempli obligatoire obligatoire ok euh, on enregistre par exemple là, on va retourner dessus on retourne dessus euh, autre chose donc là par exemple vous avez vu dans le formulaire il ya différentes euh, il ya différents champs d'accord euh, on a demandé le nom de la personne bon le, euh, le nom prénom euh, adresse email et ça on peut changer d'accord actuellement c'est en anglais mais on peut nous on peut modifier on vient là, donc au lieu de « first name », par exemple, on peut dire euh, « euh, non hein. »,« euh, non ». Et euh, ça, l'étiquette, vous pouvez laisser comme tel, c'est un tag, on ne, pas, on ne rentre pas là-dedans. Pour le moment, on dit que cette, euh, cette information, on la veut obligatoire, c'est-à-dire que si la personne ne remplit pas, le message ne sera pas envoyé. D'accord on, on enregistre, on vient ici, par exemple, pareil, hein. on va mettre « prénom », au lieu de « last name », on va mettre « prénom hein. » prénom Normalement, c'est l'inverse hein. euh, first name c'est prénom last name c'est le nom de c'est le nom de, de c'est le nom de famille mais bon alors on continue email par exemple euh, votre email votre votre votre adresse adresse email email par exemple là. on peut mettre un petit tiret parce qu'on est en français et Téléphone, numéro téléphone, numéro téléphone, numéro de téléphone. Ok. Euh, si on veut pas que ce soit obligatoire, on peut mettre non. D'accord. Visibilité, oui. Est-ce qu'on veut que ce soit visible Oui. Bon, etc. Il y a différentes façons de le faire. Et une fois que c'est fait, vous enregistrez. Vous voyez, tout a changé. Supposons que vous voulez rajouter d'autres champs. Vous avez la possibilité de le faire. Euh, il suffit de cliquer sur le plus et sélectionner le type de champ que vous voulez rajouter peut-être que vous voulez rajouter des des des des, des, bo des des boîtes que les gens vont vont vont, vont checker vous avez la possibilité hein, vous avez la possibilité de, de, de, de le faire d'accord pour cela je vous invite à aller sur notre formation complète il y a plusieurs possibilités euh, que vous pouvez avoir avec avec avec ce formulaire et euh, quelle action qu'est ce que vous voulez que qui se passe une fois que euh, les gens les gens envoient le formulaire. Vous pouvez également créer une action ici. Ça, on pourrait le voir dans la formation complète sur le sujet. Sur votre formulaire, vous pouvez mettre un titre pour que les gens sachent ce qui va se passer ici. Euh, veuillez remplir. Euh, veuillez, veuillez nous envoyer, vous envoyer, vous envoyer votre demande, demande via via ce formulaire formulaire d'accord et c'est fait Alors, on va nous envoyer nous envoyer votre demande via ce formulaire et on peut enregistrer et si on veut rajouter d'autres tests pour assurer les gens par rapport au formulaire on peut le faire également une fois que c'est fait on a enregistré c'est super maintenant ce formulaire en lui même tant qu'il n'y a pas de bouton ou quelque chose qui renvoie dessus il n'y a rien qui va se passer donc qu'est ce qu'on va faire on va aller sur notre on va aller sur notre, euh, notre, notre page qu'on avait créée avant et on va relier notre bouton à ce formulaire. d'accord De manière à ce que quand les gens vont cliquer dessus, quand les gens vont cliquer sur, euh, sur le bouton, ils puissent arriver euh, sur, euh, sur ce formulaire-là. Donc pour cela, qu'est-ce qu'on fait On clique sur le bouton, on va sur le lien, on clique sur le, sur le lien, on va regarder au niveau des pages. Et on choisit notre page formulaire. On dit que ça va s'ouvrir dans le même onglet ou euh, ça va s'ouvrir dans un nouvel onglet et on enlise. D'accord Une fois que c'est fait, on enlise ça également de manière à ce que ça soit pris en compte. Et OK. On peut publier. On revient là. OK. On revient là. On enlise, on quitte. Et on va aller voir comment, euh, comment ça se passe. Alors, si on retourne sur le site. Okay, et on clique sur le bouton « Qu'est-ce qui se passe ?» On est renvoyé sur le formulaire. Donc voilà, vous avez vu comment est-ce qu'on crée un formulaire et on le relie euh, au, au reste du site. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, aimez-la, partagez-la. Et je vous invite également à vous enregistrer euh, pour, sur notre, à notre formation gratuite pour connaître mieux l'utilisation de ces de, de, de ce outils pour l'utiliser et développer votre entreprise.